Et je remercie ViewOne pour l'exercice qui permet aux personnes de nous suivre très nombreuses en ligne, celles qui n'ont pas pu nous rejoindre. Et je crois que donc, la retransmission en direct peut reprendre tranquillement pour poursuivre. Et euh, j'aimerais, euh, avec Emmanuel et Jean-Baptiste Piacentino, commencer par un petit cadeau pour tout le monde. On vous concocte en ce moment avec Quant et euh, donc on va signer un partenariat pour mettre en place un dispositif, un moteur de recherche dédié aux acteurs publics, aux élus et aux agents territoriaux. Donc voilà, on voulait vous l'annoncer aujourd'hui. Euh, Jean-Baptiste, <rire> un petit mot oui, Bonsoir, euh, c'est très impressionnant d'être devant tous euh, par terre des minants, euh, représentants des, des communes. Vous n'entendez pas est-ce que je si je hausse le ton vous m'entendez voilà bon donc je veux juste vous remercier de tout cette là euh, en, en quelques mots merci Florence euh, merci à Ville Internet de de, de nous accueillir euh, l'idée c'est de créer un moteur de recherche pour les élus euh, vous avez accès à tous à des moteurs généralistes qui vous pistent partout où vous allez c'est un moteur de recherche qui respecte votre vie privée qui ne piste rien qui met un point d'honneur à respecter la vie privée et la confidentialité et donc, Dans cette perspective, nous avons décidé de mettre à disposition la technologie de Quant pour produire un moteur de recherche qui soit spécialisé dans les recherches dont vous avez besoin, les questions que vous posez au quotidien. Vous avez quelques exemples de ce, que, ce à quoi ça va ressembler dans quelques, dans quelques semaines. Vous y trouverez toute la documentation juridique, technique, pratique l'actualité des réseaux sociaux, de la presse spécialisée euh, sur les questions qui vous intéressent, sur les problèmes euh, euh, qui euh, touchent l'action et la mission des, des, des élus et de leurs équipes au quotidien. Donc nous sommes très fiers, très heureux aujourd'hui de mettre cette technologie française à disposition des, euh, de Villes-Internet et, et des élus. Voilà, et donc, c est, c est, c est signature signature. <rire> rapidement. Ouais. Merci. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, euh, voilà, donc je laisse la parole au président de l'association Ville Internet, au président du jury également, pour ouvrir cette 19e cérémonie des labels Territoires, Ville et Villages Internet. Merci. Bien, Donc, nous, allons, nous allons avoir une cérémonie peut-être un petit peu plus courte et plus ramassée que les années précédentes, parce que vous êtes debout et en même temps tout aussi impatient que les années précédentes. Donc, c'est la 19e cérémonie. Le label va vous être dévoilé très rapidement. Je voulais simplement rappeler au terme de quel parcours il a été établi. Comme chaque année, vous le savez bien, le questionnaire a été rempli en ligne. C'est maintenant un processus bien établi, bien consolidé. Et donc, du côté du mois de novembre, comme chaque année, nous réunissons un jury important, constitué de représentants du monde associatif, de représentants des services de l'État, du représentant du monde scientifique et académique. Et pendant le nombre d'heures qui convient, eh bien nous débattons sur les résultats qui nous ont été Envoyé suite donc à la collecte par euh, internet des résultats du questionnaire. Et ce que nous allons présenter aujourd'hui donc, eh c'est le résultat de ce travail du jury de la, du mois de novembre 2017 qui vaut pour le label 2018. Vous avez pu constater donc que les agendas de nos ministres ne leur ont pas permis d'être des nôtres. Monsieur Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, est en préface de ce cité en réseau qui va vous être remis quand vous allez partir. Ne l'oubliez pas, c'est là qu'il y a le palmarès. Et euh, j'aimerais euh, euh, citer euh, une phrase qu'il écrit, euh, ce qui ne remplace absolument pas sa présence, et je ne parle pas en son nom, mais juste pour vous montrer à quel point ce sujet est important pour lui. Il dit que grâce à leurs efforts, les collectivités locales font des nouvelles technologies un levier privilégié d'une société plus inclusive et d'une administration au contact et proche de chacun. C'est un ensemble. À construire dans chaque territoire les solutions pour guider ceux qui le peuvent vers l'autonomie numérique et maintenir un accompagnement humain pour ceux qui en ont besoin. Cette année encore, le label Territoire, Ville et Village Internet récompense ces actions qui doivent être prises pour exemple partout en France. Voilà. Et monsieur Olivier Dussopt, vous prie de, je crois qu'il y a eu. L'un pensait que l'autre venait et il y a eu des enjeux d'agenda général qui ont empêché leur présence qu'on attendait jusqu'à il y a quelques minutes. Donc, euh, je voudrais malgré tout appeler nos partenaires, la Banque française mutualiste, si un de ses représentants euh, euh, est là, euh, la Mutuelle nationale territoriale, en tout cas les citer à nouveau, euh, Alain Doyen, vice-président de la Mutuelle nationale territoriale, qui vont être à nos côtés pour ce, ce moment, et euh, le, les représentants du groupe La Poste euh, ou Docaposte, qui sont présents pour être parmi nous. Également, euh, certains membres du jury. Voilà, merci beaucoup pour accueillir tous ensemble les collectivités labellisées cette année et puis euh, également les membres du jury qui sont là je sais qu'on a même notre amie Leda Guidi qui est venue de Bologne je ne sais pas, voilà, qui fait partie du jury, alors je la salue particulièrement parce qu'elle a fait un long voyage comme beaucoup d'entre vous mais également les autres membres du jury qui sont présents si vous voulez nous rejoindre je sais que beaucoup encore parmi eux ont été, soit sont de loin parce qu'on a aussi des membres euh, qui sont un petit peu éloignés mais et voilà, donc euh, en tout cas euh, n'hésitez pas voilà, ils arrivent, euh, Valérie Renner du groupe RG Levaux, Laurent Chariron euh, expert en sécurité euh, Amaury Altinier euh, qui a co-conçu le registre je, le, je, te, je te présente comme ça, je trouve ça tellement formidable de, de, le, le registre RGAA pour euh, l'arrondi accessibilité euh, et, et évidemment euh, Jean-Baptiste Piacentignon, vous, vous étiez une vingtaine euh, membres, Mathieu Vidal, Mathieu, Gabriel ils sont là, hein, ils n'osent pas venir. Voilà. Euh, en tout cas, vous retrouverez dans le site en réseau la liste précise des membres du jury et leurs photos pour les, pour les reconnaître. Mais je tenais à ce qu'ils soient quand même euh, face à vous dans ce moment. Voilà, je pense qu'on peut euh, annoncer les, le palmarès enfin. Euh, J'aimerais également rappeler que dans les partenariats, nous avons euh, évidemment... cette. cette ces représentants des services ministériels qui sont là ce soir avec nous, je pense notamment à Mathieu Gendron de la Direction du numérique éducatif, avec qui on a un partenariat assez fort sur cet accompagnement de la relation entre les villes et le voilà Mathieu, merci de nous rejoindre. Marc Laget ou Anne Fort et Anne Fort pour le commissariat général à l'égalité des territoires, euh, qui ont tout à l'heure fait une, euh, une information sur Wifi for Europe. Euh, voilà, merci de, de, de nous rejoindre. Et bien sûr, euh, M. Katsayan du ministère des Affaires étrangères ou Mme Edet, euh, qui accompagne la démarche du rapport dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Euh, voilà, j'espère que je n'oublie aucun d'entre de nos grands partenaires. Merci aussi à ceux qui ont Contribuer à accompagner les villes dans Ville Expo, parce que c'est d'abord l'exposition des, des idées des villes avec vos solutions, à vous, porteurs de solutions, qui les avez accompagnées. Et je pense que, je n'ai oublié personne, si c'est le cas, excusez-moi, mais vous serez fortement cités dans l'ensemble des documents qui sont diffusés d'ores et déjà. Voilà. Cette fois-ci, je crois qu'on y est. Bien. Donc, on va commencer à voir le déroulé. Donc, euh, euh, la présentation des, des lauréats. Alors, la Côte-Saint-André, Porte-les-Valences, une arrobase. La Chapelle-Saint-André, saint saint semousse ce <rire> Cesson-Sévigné. Le Favril. Port. Fromerville-les-Vallons. Vachereauville. hombourg haut Villers-Semeuse. Evin-Malmaison. Hazebrouck. Vingels. Excusez-moi pour l'expression. Vormouth. bonneuil sur marne Carrière sous Poissy. Duny. Le Rhincy, Livry-Gargan, Les Trois-Îlets, la communauté de communes du Vexin-Normand, Longchamp, Sierville, Ouistreham, Saint-André-de-Leure, La Gaine, Jaunet-Clan, Carbonne, Nouan, Le Lion d'Angers, Port-Saint-Louis-du-Rhône, voilà Deux pour les Unes Bravo pour les une Robas. Marcoux, <rire> Mort, Amplepuy. Fontagny-Cornillon, Saint-Gervais-les-Bains, Vic-le-Comte, Vic Vinet, Le Creusot, Plourain, Penmarc, Bouleret, la communauté d'agglomération de Bastia, Marahu-le-Port, Saint-Étienne au Temple, Grand Ange, Le Gosier, Beuvrage, Fresnes-sur-Escaut, Le Forest, Onin, Saint-Amand-les-Eaux, Arpajon, Fontenay-le-Fleury, Garges-les-Gonesses, Saint-Maurice, Bois-Guillaume, Noé, Sainte-Marie, Chaland. Évron, courtaison, le Luc, le Pradet, Sainte-Maxime, Bravo aux deux arovas, -au satola, c'est bon, guilleur en Bons, grange, le le grand autunois Morvan, Cuiserie, La Rochelle, Sénecelle les Dijon, bingy sur Craon. Chaillis en Gâtinais, Heurte, Solzoir, Arras, Lagorgue, Marc, Noyelle-Godot, Bagneux, Bourg-la-Reine, Breuillet, Chevreuse, Fontainebleau, Gagny, Houille, lait et les roses. Le Plessis-Bouchard. Le Plessis, Plessis paté Versailles. Villejuif. Villeneuve-la-Garenne. Viroflet. Iquebeuf. Le Grand Dax. Aubazine Soyo, Soyo. La devèze Rivière. Trèbes. Pays fléchois. La Lande Chale. Beaucousé. La Turballe, Saint-Sébastien-sur-Loire, Carnoul, La Valette du Var, Rognac. Voilà, bravo aux 1, 2, 3 arrobas. Tu as donné une chute avec une Non. Quelques non. éléments de, de commentaires sur euh, le, les, les premières pages du dévoilement de notre. Euh, Label 2018. Pour ceux qui sont là depuis quelques années, vous vous rendez compte qu'il y a effectivement un renouvellement assez fort. Il y a de nouvelles collectivités qui nous rejoignent. Et en fait, la structure du label a beaucoup changé sur ces 19 dernières années. Quand on a commencé à labelliser les collectivités locales dans le cadre de Ville Internet, on avait un label qui se présentait un petit peu comme une pyramide. C'est-à-dire que les bas du classement, une arrobase, étaient très nombreuses. Ensuite, un peu moins nombreuses, mais tout de même assez conséquentes, deux arrobases, et ça montait par, par degrés, et ça se raréfiait, évidemment, à chaque fois que nous montions. Là, vous avez pu voir que, finalement, entre une, deux, trois, c'est relativement équilibré. Et vous allez voir que, maintenant, avec les quatre, cinq arrobases, on assiste effectivement à un gonflement très significatif des catégories hautes du label. Alors, on peut l'interpréter de deux façons. La façon qui serait un petit peu pernicieuse consisterait à dire, bon, ben, le jury se fatigue, il devient plus bienveillant ou moins exigeant. Eh bien, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, je, je suis garant du fait que ça ne se passe pas comme ça. Le jury n'est pas plus bienveillant. Par contre, il y a une très, très sérieuse montée en compétence des collectivités locales, année après année. Alors, quand on dit ça, évidemment, il peut y avoir des frustrations dans la salle pour ceux qui, qui se disent moi, je ne, je, ne suis pas, je ne suis pas monté. Je suis encore collé à ma catégorie 2, 3, arrobas. Effectivement, il y a quelque part dans le label, des, des strates, qui sont des strates, finalement, dans lesquelles les collectivités sont pour des périodes relativement longues, parce que ça pourrait correspondre à ce qu'on appelle des périodes d'apprentissage. Mais ce que nous montrons bien dans ces structures de, de labellisation, c'est qu'en fait, l'apprentissage se fait, elle se fait entre les collectivités locales. Vraisemblablement, la strate la plus longue, c'est celle qui est de la, au niveau de trois arrobases. Une arrobase, ce sont les entrants, très souvent. Les arrobases sont ceux qui commencent à apprendre. Les trois arrobases, on est déjà à un très, très bon niveau. mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps pour arriver au niveau d'excellence que sont les quatre et cinq arrobases. Parce que là, on est franchement au niveau d'excellence. Hein. Quatre et cinq arrobases, et c'est ce, ce que nous allons donc euh, voir dès maintenant. Alors juste avant, je voudrais rappeler que vous avez déjà entrevu une mention. Donc euh, on a, euh, euh, cette année, le jury a attribué six mentions euh, à, sa, à sa demande, à la demande euh, de ceux qui ont les compétences pour considérer euh, euh, ces collectivités qui reçoivent les mentions. Donc nous avons la mention solidarité numérique, la mention handy accessibilité la mention coopération décentralisée, la mention numérique éducatif, la mention gouvernement ouvert et la mention ville intelligente partagée, vous trouverez dans le site en réseau l'explication de, des actions portées par les villes qui ont ces mentions, euh, et donc je, vous pourrez vous référer à ce document pour en savoir plus. Elles vont être affichées également. J'appelle les élus représentants des collectivités 4@ à, à nous rejoindre au moment où leur collectivité est nommée, si vous le voulez bien. Quel suspense Quel suspense On a un magnifique tableau en fond. Et grâce à ce magnifique palais, effectivement, nous avons à l'image le tableau de fond de cette grand hall de, du palais de la Porte d'Orée. Voilà les quatre arrobas. de Gier, Saint-Chamond, Saint-Égrève, Saint-Égrève, Lavoncourt, Dijon, Guignon, Fréel, Saint-Sulpice-la-Forêt, Cépoix, je vous en prie, rejoignez-moi. Aiglemont, ceux qui sont cités, Haute-Marie, Haute Thionville, Amiens-Métropole, Anzin, Aubourdin, Lambre-les-Douais. Merville. Soissons. Cachant. Choisy-le-Roi. Gif-sur-Yvette. lille adam magny Magny-les-Hameaux. Hell, Trappes, Trillefort. Co-Vallée-de-Seine. Bernay, Vernon. Ayen. Cugnac, Sauterne, Canojan, Obja, Flour, Castanetolosan Castelnaudary, Frontignan, Tarbes, Pays des Achards, Changer, Sucé sur erdre Digne les Bains, La Londe les Morts, Roquefort les Pins, saint martin de croix Bravo! en train de prendre un peu avec vous. Donc, vous voyez, nous avons prévu une scène très grande parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de 4 et de 5 arrobases et il fallait pouvoir les accueillir tous ensemble. C'était pour que vous soyez avec nous sur la photo, cher ah bah président avait travaillé. C'est ouais, ouais. bon. Ouais, C'est bon. Voilà, alors je pense qu'on va passer au... 5 merci, merci. Bravo, bravo à vous, à, vous, à vous tous. Bravo. Vas-y si tu veux. Merci. 5 oui. Aix-les-Bains Bron. Bron Grenoble, Grenoble. <rire> Lamastre Besançon Elvin Vannes. Pays Ajaccien Bras sur Épernay Pont à Mousson Saint-Avold La Riviera du, du Levant Bémao Beauvais, Boulogne-sur-Mer, La Madeleine, Main, marc en barœul Villeneuve-dasque, Alfortville, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Valois-Perret, Montrepas, Montrouge, Cuteau, Saint-Germain-en-Laye. Sèvres. Billiers-le-Bel. Vitry-sur-Seine. forge les eaux Fleury-sur-Orne. pont audemer de Val-de-Rueil. Partenay-Gatine. Agen. Bassens. Bayonne. Boé. Mérignac. Aglopôle Méditerranée. Trélazé. Lagarde. Martigue. Et voilà alors un grand, grand, grand bravo. Alors j'appelle à nous rejoindre également nos deux vice-présidents qui sont Anne Lenanf, qui sera là à double titre, et puis. Donc, Claudie Le Breton. Claudie ne va pas tarder à nous rejoindre. Et, et pour, pour faire une transition avec la séance qui précédait et qui portait sur les villes intelligentes, j'oserais prétendre qu'il n'y aura pas de ville intelligente française, il n'y aura pas de modèle de ville intelligente à la française sans, sans ce patrimoine rassemblé ici, et pas uniquement les cinq carobases elles sont plutôt le fer de lance en matière de compétences sur ces sujets, mais ça, ça invite évidemment très largement la collectivité, la communauté des villes Internet.